Alors, je m'appelle Lionel, je suis médiateur scientifique à Océanopolis. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une E-Class C'est un atelier pratique, mais à distance. Et nous allons parler ensemble ce matin de la nutrition des organismes marins dans l'océan. Bonjour les enfants Bonjour Autres animaux, des animaux marins, ici par exemple, ces petites crevettes que l'on appelle des artémias. Et puis encore plus petits, ce sont cette fois-ci des crevettes très nombreuses mais on ne les voit pas à l'œil nu. Alors pour les observer, je vais prendre quelques gouttes et vous allez pouvoir les observer en direct depuis votre classe. Est-ce que vous les voyez oui. <rire> On continue. Alors maintenant, citez-moi un animal marin qui a un régime alimentaire herbivore. Euh... C'est pas mal, ouais. Euh... <rire> bon ouais. Bon ouais. Bon. Le bigorneau. No. Et pour réaliser la photosynthèse, ils vont utiliser de l'eau, des sels minéraux, mais également du dioxyde de carbone. Il fallait bien cocher à la lumière. Alors, regardez bien, les balanes que l'on voit sous la binoculaire se trouvent du coup, ici à l'écran. Et regardez bien avec quels attributs les balanes sont en train de manger le phytoplancton. Prenez votre cahier élève et reproduisez l'attribut qui correspond à ce que vous observez à l'écran. Pourquoi il faut manger Pour, pour grandir. Super, grandir. très bien, pour grandir. Alors là, les enfants, ça va être à vous de réfléchir. Voilà les enfants, l'atelier est terminé. Bravo parce que vous avez bien répondu aux questions. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle e-classe ou en direct à Océanopolis. Au revoir les enfants Bonjour, merci.